Ciao à tutti, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite leçon sur les antonymes, c'est-à-dire les mots contraires. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, je m'appelle Aurélie et à travers mes vidéos, je vous aide à développer votre vocabulaire et votre compréhension orale du français avec des petites leçons de vocabulaire, de grammaire et plein de balades en France pour vous faire découvrir un petit peu mon pays et la culture française. Alors les mots contraires, les antonymes peuvent être des mots tout simples et totalement différents comme par exemple « debout » et « assis ». Alors « debout », ça veut dire que vous êtes debout, que vous êtes sur vos pieds. « Assis », c'est le contraire de « debout ». Ça veut dire que vous êtes par exemple assis sur une chaise. Les antonymes peuvent aussi être des adjectifs totalement différents comme par exemple « facile », qui est le contraire de « difficile ».« Facile », ça veut dire que c'est quelque chose qui demande peu d'effort Et « difficile », donc le contraire de « facile », ça veut dire quelque chose qui est dur à faire, qui est compliqué à faire. Je fais un petit aparté sur « facile ». Il y a peu de temps, j'ai fait une vidéo sur les synonymes du mot « facile ». Si vous voulez la regarder, je vous mets la vidéo en haut de l'écran. Alors, on peut aussi reconnaître des mots contraires avec leurs préfixes. Comme par exemple « régulier » et « irrégulier ». On avait vu dans les vidéos précédentes de mots contraire que l'utilisation d'un préfixe change le sens du mot. Alors, le préfixe, ça va être la lettre ou les quelques lettres qui se trouvent au début du mot et qui changent totalement le sens du mot. Donc, par exemple, « régulier ». Quelque chose de régulier, ça veut dire quelque chose d'harmonieux ou de conforme. Par exemple, tu as une écriture régulière, ça veut dire que tu as une belle écriture. Le contraire de régulier, c'est irrégulier. Et donc on a rajouté IR et ça, ça change le sens du mot. Et irrégulier le contraire de régulier ça veut dire quelque chose qui n'est pas harmonieux qui part dans tous les sens donc par exemple tu as une écriture irrégulière ça veut dire que tu as une écriture euh, par exemple tu vas écrire tout petit, après tu vas écrire en gros en gros tu as une écriture qui est moche ensuite comme préfixe il y a aussi le préfixe 1 i-m- comme dans imprécis. Alors, quelque chose de précis, ça va être euh, quelque chose qui ne laisse pas place au doute ou à l'incertitude. Par exemple, le professeur donne des consignes précises, c'est-à-dire des consignes très claires. Le contraire de précis, c'est imprécis. On a rajouté le préfixe « im », ça veut donc dire « le contraire » qui laisse place au doute, qui manque de netteté donc par exemple je ne comprends pas ce que veut mon chef il est toujours imprécis ça veut dire que c'est jamais très clair on reconnaît aussi les mots contraires avec le préfixe d e accent comme dans coller ou décoller alors coller euh, bah, c'est comme euh, ça veut dire faire adhérer avec de la colle par exemple l'enfant colle son dessin dans son cahier le contraire de coller c'est décoller avec le préfixe dé -e. et donc décoller ça veut dire détacher euh, par exemple je décolle le papier peint de mon mur et enfin dernier exemple toujours avec le préfixe d -e, comme dans le mot accord et désaccord ». Donc « accord », ça veut dire être d'accord avec quelqu'un, ça veut dire avoir la même opinion. Euh, par exemple, « je suis d'accord avec toi », ça veut dire que je pense la même chose. Le contraire « d'accord », c'est « désaccord », parce qu'on a rajouté « des et ». Et désaccord, ça veut dire ne pas être d'accord, comme par exemple, je ne suis pas d'accord avec toi, je n'ai pas les mêmes idées. Et j'attire votre attention sur ce mot-là, désaccord. Normalement, avec le préfixe DE, on rajoute juste le préfixe au mot. Mais là, ça ferait D-accord. Donc, ce n'est pas fluide quand on le prononce. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre le S. Pour ne pas avoir des accords, on rajoute un S et ça fait des accords. Comme ça, c'est fluide quand on le prononce. Donc, si on récapitule, euh, les mots contraires peuvent être des mots différents, comme « debout » qui est le contraire d'assis, ou « facile » qui est le contraire de difficile. On reconnaît aussi les mots contraires avec le préfixe « ir » comme dans « régulier » qui est le contraire d'irrégulier ou avec le préfixe im qu'on prononce un comme dans le mot précis et imprécis ou avec le préfixe D dé -E accent comme par exemple dans coller qui est le contraire de décoller ou accord qui est le contraire de désaccord je vous affiche à l'écran les trois précédentes vidéos sur les antonymes, les mots contraires. Je vous invite à les regarder et je vous mets les liens dans la description. Voilà, si vous avez trouvé cette vidéo sympa et que vous avez appris de nouvelles choses, ça serait très gentil de me le faire comprendre en mettant un petit pouce ou en laissant un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao